Depuis la dernière vidéo sur Dress Up Darling, je suis content de voir que j'avais raison, et que la série est toujours aussi bien, et que tout ce que j'avais dit était vrai et v... Souvenez-vous, Wakana Gojo, puceau social de je ne sais pas quel âge, fan de poupées chalou, a rencontré Marine, une web conditionnelle qui adore le cosplay, et dont le seul défaut montré sera de trop manger, Défaut de fou furieux hein Hihi, j'adore le cosplay, on va manger Ouais vas-y hein. Je commence hein Alors un double master Cantal, avec ça tu mets des fritos de cheddar et un bon sprite sa mère. Mais bref, les deux de Gojo fait de la couture, elle du cosplay, vous comprenez rapidement, ça s'emboîte comme des Legos, Ah merde, c'est vraiment le cas. Donc vous regardez pour ce genre de scène. Euh non. Mais du coup tu fais quoi quand il y a ce genre de scène J'appelle un maître constructeur. On va suivre leur quotidien amoureux à faire du cosplay, vivre leur vie comme de simples gens qui s'aiment, et Gojo a développé son Sharingan… Mangeku Sharingan mais si on pouvait regarder ce qui nous plaît tranquillement, sans rien de plus, la société serait à un autre stade, hein un stade où les influenceurs manga en seraient vraiment Alors que la hype était des plus grandes, le premier obstacle que rencontre tout fan d'animé, bah c'est les fans d'animé eux-mêmes Sérieusement, y a rien de pire que la communauté animé manga pour vous faire intéresser à quelque chose On avait débunké dans la vidéo le côté ecchi de dress up darling, alors que ça est un putain NON PAS TOI MAMAN Elle est où ma maman Ça me semble évident qu'aujourd'hui, plus personne ne va s'offusquer de retrouver du etchi là dedans, bien que c'est une bonne romance, son genre est assez présent, hein, et souvent à l'avantage de Gojo. Oh non Quelle malencontreuse suite d'événements Bref, mais alors, depuis les premiers épisodes, est-ce que tout est aussi bien qu'on avait dit Est-ce que le bon commencement de la série a continué sur cette voie Eh bien non mais plutôt oui La chose que j'ai trouvé bien, et qui rejoint toujours ma première vidéo, c'est qu'on reste loin des clichés majeurs, on n'est pas sur un rassemblement de meufs qui vont finir par kiffer Gojo, créer un triangle ou un hexagone amoureux chiant à la limite du harem, n'est-ce pas Non mais au début j'ai ai cru, quand j'ai vu autant de persos dans l'opening, je sentais que ça pouvait partir en couille à n'importe quel moment Mais finalement, la seule concurrence à Marine, c'est Marine elle-même, même Eren est choquée Et c'est finalement, car le focus reste vraiment sur ce qui nous intéresse, que c'est si bien, on n'a pas ce genre de fameux moment dans les romances où on fait encore un nouveau personnage, je me demande si elle va tomber amoureuse du héros aussi, faites que cette torture s'arrête... Vous savez typiquement le genre de personnage qui ne va faire que perdre du temps à la romance de base, une sorte d'antagoniste, mais en plus casse-couille, et avec de gros nivards. <rire> Là ici, on ne suit que la relation de Gojo et Marine, et ça fait du bien, même sachant que les personnages secondaires existent hein, c'est pour dire Seul bémol, ça les rend justement nuls et inutiles, Juju, stéréotype timide de Tsundere dont on ne sait rien, et sa sœur pareil, ça réduit considérablement l'intérêt qu'on peut avoir pour ce genre de personnage, mais si Marine arbore autant de facettes d'elle même qu'elle montre avec joie et amour à celui qu'elle aime, sublimée de toutes les couleurs et musiques qui vont arriver, alors je dirais que le voyage en a valu la peine, après tout on est là depuis le début pour ça, pourquoi se plaindre maintenant si en vrai si, c'est quoi ces, ces prix de Love C'est moins cher qu'un placard à Paris, avec tout le nécessaire en plus Les amis, à partir d'aujourd'hui je suis japonais. Les amis, à partir d'aujourd'hui je suis prisonnier. Aidez-moi. a pas à dire quand même, hein, le renouveau du genre Eti sous couvert de romance mignonne est un vrai carton, et complète tout ce qu'on pouvait espérer en retirer Le thème, pour le coup, est totalement respecté du début à la fin, tous les générateurs d'événements de genre, donc de romance, de tranches de vie, découlent du cosplay et de la façon de l'explorer sous différentes facettes, c'est parce qu'on aime la romance entre ces deux là, qu'il est si plaisant de les voir vivre leur passion ensemble, et d'en explorer intrinsèquement chaque étape de création, n'allons pas mentir, mais faire un cosplay, comme pour beaucoup de hobbies, est un travail de création et de créativité étendre ce domaine de façon à nous y faire intéresser, mais aussi en même temps d'y adhérer, par cette découverte rafraîchissante de toute l'approche de ces genres… Bah c'est magnifique ma chérie je trouve ça dommage, quand même, que l'aspect des poupées Hina ait été abandonné. C'est quand même la seule caractérisation qu'on avait reçue de Gojo au début. On ne sait pas grand chose de lui, à part qu'il les trouve très belles et qu'il veut en faire sa passion. Je le comprends, maintenant il s'occupe du cosplay d'autres poupées, d'une certaine façon, mais c'est pas une raison. J'ai l'impression que l'élément servait juste à donner une motivation au personnage, un semblant de fond, et puis voilà. Viens là qu'on parle de cosplay tout le long, alors que c'est même pas ta passion à la base. Je trouve dommage aussi la pertinence des obstacles dans leur relation. C'est souvent des choses qui s'arrêtent à leur imagination, du genre, oh non, je serait pas kawaii des avec des couettes mais si bah hey, tu verras tu seras magnifique oh merci bébou Un euro la corde un euro un euro niquez vos mères c'est vraiment la hauteur même des obstacles qu'ils auront à surmonter ensemble d'accord on n'est pas dans un fantaisie hein j'attends pas à ce que gojo agisse autrement que de devenir un feu rouge à chaque contact féminin P'tain. Euh, mais quand même, ça aurait été bien si le côté relationnel et de la communication, surtout, était un peu plus profond et développé. Après, peut-être que j'en demande beaucoup pour 12 épisodes, hein, c'est possible! Et alors? On est chiant ici ou pas Par contre, truc que j'ai bien kiffé, c'est le fait que Marine reconnaisse assez rapidement son amour pour Gojo, ça coule de source, hein. mais voir le point de vue de la meuf dans la romance est plutôt pas mal pour une fois, vu qu'elle est largement moins coincée que Gojo, j'irai même jusqu'à dire que Gojo incarne beaucoup plus de clichés qu'elle même, ça doit en être que meilleur pour les fans, mais réduire le garçon à agir comme un sgeg tout le long, je suis pas sûr que c'est ce que j'apprécie le plus Alors je ne vais pas demander à l'auteur de faire le personnage comme moi j'aimerais qu'il soit, hein. ça a pas d'intérêt, mais au moins d'être un minimum cohérent, si encore ça avait été un weeb, fan de Redo, filler et tout, là j'aurais compris, là j'aurais compris que le moindre contact féminin serait fatal, ok, mais là le mec est sûrement la chose la plus éloignée de toutes ces bizarreries, donc euh, vraiment je capte pas. Après, outre ça, j'irais presque dire que le reste est parfait, même si je relève 2 3 trucs qui me titillent, il n'en est pas moins que j'ai beaucoup apprécié la série, le temps qui passe à regarder ça n'est pas du tout un supplice, c'est même un plaisir, je ne voyais pas le temps passer face à tous ces petits dialogues mignons, ces beaux plans de scène, des d'effets de lumière, des tables de création, surenchéris par le côté technique, expliquer des angles de caméra, les prix, les différentes façons de faire pour qu'une image soit bonne, et moi quelque chose que j'adore vraiment, c'est quand on met l'utile à l'agréable, on peut très bien se divertir tout en apprenant un peu, et la série y pense parfois, et c'est pour ça que j'aime bien, c'est tellement bien réussi qu'ils ont même fait un animé dans l'animé, et que l'animé dans l'animé est mieux animé que l'animé nanatsu no taizai c'est insultant au bout d'un moment En vrai, ce qu'il y a de bien, finalement, c'est que c'est réellement un tranche de vie Pas une histoire racontée au travers d'un quotidien rythmé, mais bel et bien une succession d'événements, particuliers ou pas, de moments anodins ou non, et suivre les choses de cette façon là, nous fait encore plus se chérir certains moments de calme, du quotidien basique de ces deux là, regarder une série à deux à la télé, discuter simplement de tout et de rien, le cadre n'est pas une chose qui arrête cette grande romance de marché, ce qui est un bon gage de qualité mine de rien, et simplement nos deux héros suffisent à combler n'importe quoi dans cette série Putain, j'adore je pense que tout amateur de romance ou de tranche de vie saura y trouver son compte. Ne vous faites jamais votre avis autrement que par vous-même. C'est pourquoi dans tous les cas le meilleur reste toujours d'aller regarder. Et je peux vous confirmer que ça sera pas une perte de temps. Bon, peut-être d'argent. Mais qui réacheter tous ces produits dérivés de la série Ah oui, oui, oui, il faudrait vraiment être un détraqué, hein. Alors avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 6 du manga, ou plus précisément chapitre 39, je pense que tout le monde a pu le constater, mais l'adaptation animée est magnifique, mais en plus de l'être, bah elle respecte totalement le manga, et n'a presque rien loupé, comme d'hab par contre ça a remixé certains trucs, et changé la chronologie de certains événements pour faire un peu plus de sens dans l'anime, mais globalement l'adaptation est bonne, donc pas la peine de reprendre du début, reprendre juste après l'anime suffit, mais pour une suite à l'anime, donc une saison 2, vachement perspicace le Yorin. Niveau de l'adaptation, c'est possible, va falloir attendre que l'auteur produise un peu plus de chapitres, pour pas que l'anime rattrape le manga, mais en gros, faudrait au moins attendre une avance de 20 chapitres et quelques, et donc dans 6 mois et quelques, ça devrait commencer à aller pour adapter correctement une saison 2. Niveau des ventes et de la popularité, on va pas se mentir, mais avec une demande pareille, ça serait vraiment choquant qu'une saison 2 ne soit pas annoncée L'anime hein l'animé a dépassé certains animés tendances comme SNK ou encore Demon Slayer, le tome 1 des Blu-ray est sorti, donc on attend encore le reste pour avoir des chiffres un peu plus concrets sur les ventes, mais mais vu le genre de l'animé et vu sa popularité énorme, je n'ai aucun doute que ça va marcher. Sans parler des revenus streaming, sûrement bon grâce à toute cette audience. Non vraiment, c'est presque sûr et certain qu'une suite soit annoncée. Hein. Actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, le dernier épisode n'est pas encore sorti et c'est très probable que la saison 2 soit annoncée juste après sa diffusion ou à la fin de l'épisode, soyons fous. En bref, là vous avez le loisir de reprendre en manga ou d'attendre la suite en animé, qui ne devrait pas être extrêmement longue à arriver, avec tout. Tous les facteurs donnés, je suis beaucoup plus qu'optimiste sur cette suite là, re, c'est le Yorin de samedi, le Yorin du futur, celui qui a regardé le dernier épisode de Dress Up Darling, et non, la saison 2 n'a pas été annoncée, donc on n'a pas le choix, il faut attendre que euh, l'auteur produise plus de chapitres, et que le manga rattrape encore un peu l'animé pour pouvoir faire une saison 2 correcte, j'en profite pour dire que je suis en train de regarder Black Lagoon en ce moment, je kiffe ma mère donc attendez vous, oh, ta gueule. Pas. Mais dans tous les cas, évidemment, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un Sur ce c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si ce le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, donc quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo en attendant portez-vous bien, ciao bye <musique> Peut s'asseoir à ma table et me dire que j'ai eu le ticket de Suguru Ghetto pour l'avant-première de Jutsu Kaisen Personne